Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous montrer quelques séquences de jeux de rôle euh, trié à la volée euh, sur Youtube, où les MJ et les joueurs euh, s'en donnent en cœur joie. Euh, des petits moments sympathiques et regardez jusqu'au bout, car euh, la cerise sur le gâteau, c'est la dernière séquence. Bon visionnage à vous, et à bientôt grande je sais pas comment on peut appeler ça les gars les gars ah. j'ai quoi je dois, je dois m'absenter mais je vous raconte quoi parce... si, si, il faut nous raconter là, parce oui, que... oui. il y a ma fille qui vient de chier elle a bouché les chiottes <rire> <rire> Et okay. ma femme sait pas quoi faire un... ah ben bah, il faut mettre la main hein. <rire> C'est incroyable, c'est surréaliste. C'est surréaliste. Non mais il je... y, y a un jouet qui est tombé parce que bon. <rire> le... vite alors. Soit le rouleau. Elle a, dit... il... elle, a, elle a 10 ans. Hein. <rire> elle a 10 ans. Non, mais... non, elle s'est vidée. Euh... Oh là. Est euh... Incroyable. Même, même moi, j'y arrive pas. Donc, je... <rire> je suis assez fier. Je suis, je suis, fier. <rire> je suis en train de pleurer là. Je, suis... je suis désolé. <rire> c'est l'émotion. Je, rev... je reviens le plus vite possible. Hein. Je... Ah, c'est dégoûtant! Oh putain! Il y a de la morphe qui bouge dans les trucs! Ah, ils sont. sont ah, celui-là, hein. il, celui il était fini au pipi, celui-là. Ça, c'est l'enfant du matin. Moitié, ouais, il ouais. moitié, il pisse. Il est pas beau, il est pas beau. Oh, oh, oh, oh. Maintenant, pour être pas beau, il est pas beau, hein. je ferme. Et, Et... Dans... Et il est dans sa baignoire là ou quoi? Ah, c'est le bocal qui a explosé. Le bocal, peut-être, non? Ouais, enfin, c'est Oui, parce que j'en ai explosé qu'un. 4 quatre. quatre Ah oui Ouais, mais tant qu'on a 4 bocaux, quatre putain. oh putain, les mecs. 4 bocaux, putain. Bocaux Un bocal, putain. un bocal, plus un bocal, plus... Voilà, c'est ça. C'est un bocal x4. De... Et avant, on avait des os. Attends, on a des bocaux, donc ça fait de l'os au bocaux. <rire> oh, Attention, oh, c'est le, le festival Surtout qu'il y en a beaucoup des machins à partout. Ouais. <rire> Je vais balancer un chant. Je serai plus utile. Enfin, un chant. Une inspiration. On va les étrangler avec leurs couilles! <rire> Euh, des serres blancs ici euh, impossible ça, ça n'existe pas ils sont euh, les premiers qu'on voit sont à peu près à 1000 km au nord oui ou c'est ou ou un donc... gamin qui veut faire le malin ouais des serres blancs mmh, je peux vous faire une faisselle. une faisselle. ouais un des serres blancs <rire> oh, oh, oh, oh, oh. <rire> Allez grivoise, griboises, elle est nulle. <rire> C'est fini là. Si t'as un soin, tu peux faire un pas de placement avec Sony. soigner. Hein. Ah, ah C'est l'accident. Ouais ouais. L'horreur. Yeah. Elle a fini. Allez, au revoir. Et voilà. Fin de mission, messieurs. Je suis désolé de vous avoir tous tués. La chose était difficile, je vous avoue. Mais en même temps, je n'ai pas, de... pas de remords dans le sens où il y avait assez de warnings pour vous dire de ne pas ouvrir la porte. puis on multiplie un hein, avoir je sais plus combien de. Bah 3. 3. 3. 3. moi 3. le 3. 3. 3. 3. 3. C'est 3. 3. là 3. Qui, qui là, 3. 3. 3. Oh, 3. 3. 3. 3. 3. Oh, 3. <rire> <rire> du bonus. <rire> Et qui fait ça bah c euh, c euh... Oh la la. <rire> <rire> moi moi ça, ça, ça fait plaisir. Tu dis ah, moi, ouais. c'était passionnant ce que j'ai ce que j'ai dit. <rire> c'est clair. <rire> oh là. Ah. Attends mais il faut le laisser c'est C'est énorme. C'est le bonus. C'est le bonus track ça. C'est. Le nain qui fait ça, c'est qui <rire> C'est le... def. C'est Meneli. <rire> énorme, énorme. Bon, sur ce, <rire> bon, allez, bah fais écoutez. Tu de ces bruits? Oh merde, c'est coupé, on n'entend plus ronfler. Ah, je, il a fait un blackout. Allo? Ouais, je suis là. Non, je suis là, je suis là, je suis là. <rire> Oh. On, on a enregistré <rire> On a enregistré, <rire> c'était cadeau. Ouais. Oh, putain, tu l'as fait... fait exprès mais... ou tu étais endormi d'un coup non, non, non, je me suis posé dans le canapé et je l'étais mais... <rire> on a 5 minutes de ronflement incroyable. Non. Là, oh si, suis... si, si, <rire> si. tu l'auras. Super. C'est voilà. le bonus track. Euh, ça, ça, la, la... le bonus track de la soirée. <rire> <rire> ah, tu me dis ouais c'est bon, tu te tiens, tu te tiens. <rire> Bon, ah. on ce... bon, on a compris, merci, ça fait plaisir, on sent que <rire> ça t'a passionné. <rire>